Le chef de l'église les avertis, na la lumière. La lumière, c'est lui-même la lumière place vérité, 2021, a Oh, de, de, donc de temps en temps tu vois donc ba, message en caractère peut aussi dénoncer ma b mais ming, ming to, yub, to, so, pourquoi? nous voulons que au comprendre ma pour que pour Lola, pour que rite le Rhum des cieux. le de des cieux puisque, on rite le rom des cieux, que la volonté de Zambé, Makambo, conscient le Puisque résultat que y a aussi e Koukoufa, il y a aussi Koukoufa, il y a aussi Koukoufa, il y a aussi Koukoufa, il y a ko Koukoufa, il y a na Koukoufa, il pendant que vous vivant ou vivante, il y a un de bises qui Mais étant humain, important. Où y a un vous nombre de personnes qui ont tout ça. Et distrait, yo, vivre donc pour du bon. nakatia or, nakatia tu as limitée. Comme la vie bongi to limitée, la na bokebi de façon que tout plaire dans Zambé, Zambe, pour que les trompettes tout réellement enlevé. Il na lobi ndenge ya kolonga a thème où il un thème où il un thème où il ya un thème a un thème un thème où il thème thème par rapport il y a euh, Ribuck il y a version française c'est-à-dire version française donc exclusivement Kaka nakati il y a les .net, ou bien nakati il y a YouTube nakati sur les avertis donc les avertis c'est-à-dire tout ça, là n'est-ce pas, série, émission, mais que vous mingi mingi en français, que linga allez tirer, ko ko ko piocher, peut-être et ko ki peut-être ko afin que cadre ya bossolo puis je veux dire ya na que peut-être comprendre mingi balanda ba na avertis. vous sur YouTube, les avertis, vous avez une chaîne vous Zawana, vous une mission tout avez découvert une langue, vous langue, vous Et découvert la langue, de avez on peut langue, vous des découvert une langue, vous avez une langue, de avez découvert une une langue, langue, langue, quelques minutes pour yéba. dire kolonga yango. Et se sentir, surtout, que vous des vidéos. des des des si qu'on sait quoi il bateau ça la nini, mutu moko ayez bitera parca mutu quoi il na nakatye ko bona. Ou bien tu es en train de, de, de passer des moments où tes mobiles na yo tu mouais na yo a trompé yo. Oye bitero ça la nini. Message oy yo est à peur concerné yo. Alors naboke bilande angoti na suka. Enfin kuzambé alo belayo lilo. To on daily. Quand tu vas passé le temps na rapport peu compliqué que par ton esprit vérité yo, yo. Azo a battu, e problème, afin que yo un la na bo mou konzina tiki tsiki mmoanyo tsokopase na maboko nayo sunga biso na muli muna yo na kombono yeshua netu singi boy amen voilà adultère adultère est ali du fait que moutou a commettre n'est-ce pas ba relation sexuelle na mutu musuwa ali moi si na été to mbal na été M'ingi mingi libanda ya mariage. C'est-à-dire, au bala nanou, ou plutôt au bala déjà, au sala mouas non nandakou, au sala moubal non nandakou, mais au kei ko bibana mouas si moussous, na mususu. moussous. Au bounus ou moutnius ou aza d'une manière ou d'une autre, au sala yangopé déjà. Alors, comme il m'en a téké kouya pour nan koukondanou, mais toali kouya pour nan sa solution, afin que, Obibobie, viwana. Moi, je connais des gens, ce n'est pas que à Kwei, ce n'est pas que à Tengami, ma vie va à Kanaka, la vie, Si tout yon vraiment vraiment ne non, ko ya pona ko pesa solution, on a interpellé biso so, nanga comment est-ce que par rapport à par rapport à Si par rapport à un par rapport à le par rapport à covid par rapport à par rapport à la par ou à la par rapport vie. Dans le pays Canada, il y a un Il y a il y a Il y a il y a un il y a un choses il y a il y a un il y a il y a un a il a il a a adultère par propre pensée. Alors, il est important que nous de prospérité. Nous avons besoin besoin de prospérité. Nous avons moment prospérité. vous besoin de prospérité. Nous avons besoin prospérité. Nous avons un besoin de de prospérité. Nous avons besoin de prospérité. besoin de de et puis, le crépusc crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. Moutoua commette à A Akan ke batu bazo mou na ye te. A tje voile na figure na ye. Nusokam batu bazo mou na ye, sa di nzamba sa kou mou na yo. Et a nzamba sa mou na yo, Moutoua commettre le ma kambou na ye pe asan na yo ensemble, sa di ye pas sa kou mou na yo. D'où Aten au bon ba n'indengenini. So, so continue ko vivre na wana sans ko se repentir. Un jour, ba okanga yo. Un jour, ba okanga yo. Puisque, li kambo yadultè, li kamoko, et tou chaka ba kouchi n'yonson. Ba to ba zoka, ba zoka, soi-disant, ba pasteur, to ba to, euh, les hommes de l'église. bato to ba sa, ba politiciens, ba to ba li, ba musiciens, ba to ba li, ba élèves, ba étudiants, sa di... Donc, point où il y a l'adultère, c'est il y a un peu de couche. Ce qui est il y a ce qui que je vais dire maintenant, aujourd'hui, et que sunga qui un peu de comment faire pour que l'on soit. Tout le temps, il y Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères. Tout ce qu'on a dans adultère, l'adultère, puisque c'est ça qui nous concerne. Ça dit, adultère est où tu as 4 mots Du fait que Yosa a marié toi me ka ko separe auza moi si auza marier men akati a moter manayo auzo desirer mutumoko boye soit oyebai kala soit obiman a deja une fois soit mon a peut que la musique a la tv même romiko desirer du fait que osala yango ezali deja donc de but n'est-ce pas il y a naissance il y a adultère nakatiabo moinayo ndeng mo pe yomu bali aux alamoua si mon couple figure la moua si monakatia e si mou mutu na yo par rapport bakambo o salaka o talaka bato aux alamoua donc comment dire, je côtoyais mais ozan alamoua e longi moka moua si monakatia mutu nous tika la yo. na yo nakatia moté maintenant no, tu commences même à l'envier plutôt à à la convoiter en ce moment tu es en train n'est-ce pas de donc d'entretenir autobengi adultère nakati ya moté manayo alors, à partir du maintenant déjà, tu commets cet adultère et c'est matérialisé. Il y a un mot qui est ce qu'il Dans Matthieu 5, 28. Monde, il y a un mot qui a commetté l'adultère commettre adultère, a puni. Il y a un mot qui a commetté l'adultère. Il y a un mot qui a commetté l'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adulté donc un adultère avec elle dans son cœur. Et ça dans l'a n'a TV, et ça l'a mis sous. Tang ou déjà on t'as dit moi si na litsu ya ma b. Pendant qu'on convoite hier, c'est que on, on se commettre adultère Alors ce que c'est important quoi, c'est que ceux qui osaient attention t'es na mis sous na yo, na ma colona yo, na mote man yo c'est qu'on avez l'adultère chaque jour. on question discipliné, bien sûr par la grâce de Dieu, puisque ça ne sert à rien qu'on se discipline pour l'adultère Des fois, on pense que moi, si on dit, on a dit, on m'oune chaque jour, mais moi sur la libanda on m'oune chaque jour. tout m'oune à qui quand on a zaka à bani, bah maquillage dans laquelle on longinae, Après comme ils ont m'oune à qui tout, puisque monier donc donc malamo brusque ma bongo. Mais oui, bien des gens, des à zala kate, oui, état amna été, ou bi état nzoto na été, ou donc même même pas état y a moralité na été. Alors, si vous avez, par exemple, des prostituées, c'est la même chose. Puisque moi, je suis là, c'est la même chose. Puisque là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis je suis là, je suis là, je suis là, je suis tant je suis là, je suis là, je suis il y, y, y a prostitution, il y conséquence, a, il y a adultère, et ça presque un pas Et ça presque un pas Moi, si vous a prostitué, moral. Moi, si vous a zangi divorce, vous si un a sali divorce, vous na a c'est-à-dire, et et et ça le quoi le Moi, je suis un je suis balater centre, n'est-ce pas? Il a circulation, il y a il y a très très sérieux puisque ceux qui tunnel, et actوم, ont fait la kebab, ont retrouvé dans les ont fait la pas ont fait la soutien au salon nous sommes en train déjà. Il y a quelques temps, il y a quelques jours, il y a quelques minutes, il y a quelques secondes, au bébé si vivent, vivent, vivent, vivent, donc vie vivent, vivent, vivent, vivent, Et vivent, vivent, vivent, vivent, vivent, Mibali mingi oba nyokola ba sinabango pa rapor ya makambo yo. Tangu basali kaka divorce na mwasi wana, bakomba kana vimoko tre, tre bizar. Mwabali oyo atrompaka mwasi na ye, anyokola mwasi na ye, jou mwasi na koye baike mwasi na bengani mwabali ya bongo, mwabali wana na vimbo mbako akosufri kaka je ne n'est pas quand tu es avec ta femme à la maison la yo. vice versa quand tu es avec ton homme à la maison ko mais tant que na yo tu no et puis c'est ça le peu le c'est ça dans le monde spirituel et ça la kabongo là c'est-à-dire si une personne a de qualité -ce qu une a son propre a son a un qui a une à a c'est-à-dire morale tranquillité même elonginé que âme a tranquillité donc bande vous comprenez est très important. L'État l'État a la vidéo voulais, le 6 le 6 mars 2021. Via e Moutou, et malamu soki makamboyo en pratique au tiki qui au tiki il y a il adultère, au sengi bolimbi c'est pas au vie normale moins na normale. mobile a limbi ce monique parce vous capable de c'est moi moi sur ça confesser et que vous avez mal mais il y a peu qui que divorce mais sauf en cas de fidélité et puis qu'on peut aussi pardonner on peut aussi pardonner sa femme bien on peut aussi pardonner à son mari je sais que c'est difficile, mais c'est possible. Puisque nous avons que nous avons à que ma avons dit que nous avons dit que nous que nous nous que nous avons nous avons les adultère, on a a carte Bible, ils ont répété la place et pour autant que les conséquences tellement néfastes, il a tellement ma Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, le Bible. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le Rhum de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni, ni les impudiques, ni les, les idolâtres, ni les adultères. Le Rhum des cieux dépend de ça. Et le Konsambe a à t'as ou les bongo, c'est-à-dire le rom des cieux dépend aussi de ça. Au cas où t'as bol qu'on a les colos, tes choses adultères, au cas où t'as, choses impudiques, peut au cas où t'as, choses appelées calomniateurs, au cas où t'as, comment dire, choses appelées injuste au cas Or, commettre l'adultère, c'est être injuste à l'égard de ton mari ou de ta femme. Ça qu'on l'engi moi si na yote, y'a bissaye vérité. Il y a une vérité que les gens ont été. Ils ont Mais comment vous moi ont été. Mais tu sors avec d'autres femmes. Ou bien gens ont Tu sors avec d'autres hommes. Ça e manque ben, de moralité. C'est important de comprendre que ce que vous avez ont vous vous temps que disciples te, Moralité, même loi, ils e contre les ceux qui m'ont bali ont trompé mon Sinaïo, moi Sinaïo est capable de faire ça dans l'État que n'est pas bien à l'État d'accès à l'État. Et parce qu'on ne m'a pas dit mon Sinaïo, parce qu'on ne m'a pas dit mon Sinaïo, parce tout le monde a entendu la porte. Polygami, et ça est officialité. Ça dit du fait que vous couchez moi ce Sinaïo, il y a un motou, il y a un Parce que quand tu sors avec une femme, tu deviens un avec cette femme- là imaginez-vous, que polygamie est ben Or, du fait que ne sont pas polygamie est dans la loi. Mais à combien de plus fortes raisons que si vous avez un de vous vous avez que un peu pourquoi parce que les bandes vie, y a envie il y a convoitise il y a le corps sort. et ça même pas il y a motème mais il y a le coso mais pose-toi une question quand tu sois avec cette femme là la femme sait que tu as ta femme à la maison non et toi tu penses que lorsque tu sois avec la femme au pas pourquoi nanda kunayo, il n'y a pas vendre ça que le non elle aussi va chercher une autre vie pourquoi Puisque c'est la saleté je suis et -si, la -si saleté. <rire> et puis tant que dit, que vous avez dit que vous dit que vous avez dit que vous avez dit que que Imagine que cette femme dit que que dit femme Mwasi pea za aipezi mobile na baona sava ngai na zala ka na mto moko bo r moko to tu zala kana e, ma presko yebina binaote ha, hein? e jour moka na kachanda kwamwasi wana boe, muna bo batu bo babi babi melo bakombi kubeta yo, na salini na salini ninzo kama mobile ya mwasi wana mw tini bat bat batu ba ba kubeta yo, ba bukelo boko, ou u mepir ukufi, ukema i, ukema dabo lifelo, epip family na upelego kuhuri ya. Perte morale, ou perte physique, Monsieur que je bien perte physique je suis dit que je suis dit que je suis dit que je que je suis dit aux je que parce que c'est que cela euh, peut réellement euh, comment dire je signifier pour na yomoko pour na famille pour na toute une communauté pour na toute une famille ceux qui osent assurer que osa macambuana l'ibanda pour na bolingo cest dit pour na haine envers moi c'est qu'olingi moi sinaio oh, quand tu n'aimes pas ta femme mais pourquoi tu es avec elle osa na pourquoi je sais que les divorces ce n'est pas quelque chose à encourager, mais à quoi sert les à qui et les balaises et les balaises mingi, les balaises et les balaises et les balaises et les balaises et les balaises et les balaises et les balaises et les balaises et après balaises et les balaises et puisque balaises mon les est et les balaises et les balaises et les les n'a et les les balaises et les et et les les balaises moi Je et vice-versa aussi. À la gens, mais à on que on a mis le paquet, le paquet, le paquet, le paquet, le paquet, le paquet, le paquet, classe au Bali, niveau intellectuel, n'avait plus tard. Mais assume, pour le meilleur et pour le pire, et y a un peu. Il y a un peu de y a vous un nayo un en ce moment, on risquait réellement que on adultère pendant qu'on a pendant vous avez dit que que que Pourquoi tu avez à que Tout dit que vous avez dit dit que vous avez La raison vous la à que à vous que que na canine na te na changu na, na, na deux piliers quand libosse que au cas ce qui moi snoa kangue to mo, mo bal noa kangio bossa dit divorce moi sinon mo bal boka bani bat ba ko souffrir za bana bana or moi na o e, e a ko la kana papa te tonton na na na mamate éducation na et et ça na danger à nos enfants 5% ebeba puisque ceux qui moi sans figure il y a père ou bien soit sans, sans figure biolo il y e a maman biologique moi et puis un jour il pèse n'est pas moné donc via moi moi n'apaise à donc papa wana. et donc dans et dans dans puis il y a pour nous prévenir, Bino, nous, que le royaume des cieux, on ne peut pas l'hériter en étant dans ce, dans ce genre de pratique. Sans qu'on soit impudique, sans qu'on un adultère, au côté de l'olaté. Alors, à quoi bon aïe un tout Voir même disciple, voire même chrétien, voire, voire, voire, voire même serviteur, voire même prédicateur. Mais tu n'es pas na kacha règlement en Zambie moi et ce qui est encore plus grave pendant que peut-être tu me diras que non depuis que tu es marié avec ta femme non ne trompe pas été gloire à dieu mais je makani déjà est-ce que trompait même pas une fois au moins moi si moko bo était on a vu et puis c'est ça ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 5, 28. Et, pour ma mécanicienne, je aussi en réponse il y a un n'est-ce pas Donc, adultère. Et, il y a un peu de temps, il Il y a en étant discipliné spirituellement. Dans le cas il y a un peu de temps, il y a un peu il y a il y a un il y a un commandement, « Oh non, il y a sept jours je à jeûne, il y a 28 jours à jeûne je suis contre ça, totalement. » Mais ce qui est le mot, faible, faible, n'est-ce pas Nous avons la sensation, une sensation a mal à le Moi, je te conseillerais, de temps en temps, de faire en sorte que nous autres, nous avons un thème, c'est-à-dire, un dominant la prière et le jeun le jeûne pourquoi ce qui est le plus important, c'est sensibilité c'est-à-dire excès des ailes capable de contrôler entre temps esprit si l'esprit devient fort plus que ta chair, de place où long a d'abord, première partie, mais première bataille il y a adultère Et puis, il a l'autre comme ça, l'adultère tout tout tout Et bon, il a tout, il tout, il y a tout, il y na il y a il y a chaque fois a renouvelé intelligence na yo il y a soit ma il y a a il y a mais comment peut-on couvrir-t-elle, ne percebino n'est-ce pas message audio, mutu audio qui engo, aux alà prédicateur, aux alà pasteur, aux alà évangéliste, aux alà c'est pas chanteur, aux alà moi dans nzambe ou à l'inga nzambe, aux alà moi dans mutu na na akuta na, na donc nzambe na katcha bo bo moyinaite, soi qui va chercher ba zali, za numéroza ezana bo benga biso bo koumele biso Ba commentaires beaucoup peu that the ont is that the problem is y a problem is that the problem is that the dans is vie the problem is that the problem is that esprit, lumière is that the problem is that the ma is that the kato, ma that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is that the problem is